Dena, Dena, Dena. Bon, Dena c'est un peu RNG, il devrait vraiment passer le pouvoir à 3 découvertes je trouve, mais bon. La donne pour voir les tiers. Euh, là j'utilise Firestone. Il n'y a pas Murloc, il n'y a pas LM. Intéressant. Vous 7 bêtes ou Uran. Vous dépensez 75 pièces pour juste venin volatile. En vrai, venin avec les morts vivants, c'est incroyable. C'est On commence par le urane. Mini Avec des déflectos. <rire> Comme en 2012. Bon week-end, le doc. Merci d'être passé. La fait rage Uran ou bête Il y a un Uran. Il n'y a pas de bête. pas envie de up dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'Uran et bête, C'est pas vraiment des cartes qu'on a envie de booster avec le pouvoir. À part l'Uran 5-3 peut-être, il y a Boubou Divin, en bête il euh, y a Hydre, mais Hydre c'est un taverne 4 et ça ça booste des tavernes 3, <rire> c'est vraiment infâme. Minisbeer hein. c'est infâme mais l'autre c'est 75 pièces, donc c'est à dire que tu meurs, ensuite tu relances une autre game, tu remeurs sur l'autre game et là ensuite sur la troisième game t'as ta as, quête. Du moins t'as as dépensé tes 75 golds. Un départ compliqué. Ah, pas mal ça déjà. Et on a Bet Turan, c'est cool ça. Là que je, vous je pense que lui il peut avoir des rip-up de créatures, donc je vais plutôt jouer ça plutôt que ça. On est à 3, hein. Est-ce qu'on met un deuxième Je crois pas. On est à 3. On est à 4. Si on a un deuxième robuste, ce sera incroyable. Oh, franchement, c'est une game qu'on peut... Enfin, on va gagner, mais c'est une game où on peut faire vraiment des belles choses. En ayant la quête rapidement et avec double truc, ça peut être trop trop cool. Je vous souhaite un... ah, le Roi Lich, là, c'est pas un bon spot pour le prendre. C'est un perso qui est trop fort en tempo. Il va nous défoncer, à part si ça tape au milieu. Et encore, et encore, et encore, et encore. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est horrible. Hein. Roi Lich, c'est infâme, là. Là, on a pris Xyrel sur T2, donc se fait taper, on perd le premier combat, on perd le troisième parce que c'est Lich, mais on aurait perdu contre Milouz également. Donc on démarre la game, on est à 31. On a un Huron. Je pense qu'on va Roll pour la quête. Je vais tout mettre là-dessus par contre, à moins qu'il soit taverne 3, mais est... j'ai un board qui est dégueulasse, il faut essayer que lui soit le plus gros possible. Il nous manque deux cartes, mais j'ai pas envie de geler cette bête, c'est vraiment pas une très bonne carte. Au moins ça a des effets. quoi. Bon, plus que deux, hein. en vrai, on peut y arriver au prochain tour. En fait, ça sert à rien de... La quête, c'est plus 9, plus 9 par tour. C'est pas mal, c'est plus gros qu'une Massacreuse. J'ai rien de mal, Massacreuse, c'est plus 8, plus 8. Ouais, Massacreuse, c'est nul. Ouais, ah, nice. C'est bien de le passer ce combat. Oh, super. C'est robuste. Recrute, voilà j'étais Tour 5 de Créa. Faites mieux. <rire> t'as 23, hein. pas t'as 25. Salut J'ai vu que tu faisais des petites vidéos fort sympathiques sur Snap. Ça t'arrive d'y jouer en live Bien sûr, tous les jeudis, c'est mon jour de Marvel Snap. Le jeudi de 9h à 19h, c'est du Marvel Snap. Merci Max HS. Bonjour Fichou, comment vas-tu la veille de ce week-end À la veille de ce week-end. Bah, ça va très bien. Euh, ce week je live pendant tout le week-end, du... donc samedi et dimanche. Donc ça va être cool, on va continuer à tryhard un petit peu cette nouvelle méta qui est plutôt chouette. Comme ça on s'entraîne un peu pour les tournois de, de... de février. jamais il y a des tournois en février. Sinon on s'entraîne pour les tournois de mars. <rire> jamais il y a des tournois en mars. Va bien un tournoi un jour quand même. J'ai envie de garder ma gemme mais en même temps je suis pratiquement sûr de retrouver un truc de gemme derrière Donc euh, bah, pas pratiquement sûr mais il y a de grandes chances quand même que je trouve un truc de gemme Vu que je vais rester 3, euh... de toute façon, il faut s'entraîner quotidiennement. Pense à te reposer. Bah La semaine prochaine, je, je vais me reposer. Je pars euh... enfin je pars en vacances. Je prends une semaine de vacances. Ouais, je pense qu'il fallait vendre les petites créas, sinon je perdais des boosts potentiellement. Enfin, sur... sûrement d'ailleurs. Je perdais des boosts et en même temps, euh... ouais, ça servait pas à grand-chose. On était en, assez en early game, donc ça avait du sens quand même d'avoir de, juste deux bonnes créas. Bon, heureusement qu'il est à 24. On va un peu nulle part avec ce qu'on a. La cote actuelle, je suis pas loin des 9k. vraiment pas loin des 9k. Ah, il y a trop de boubou divin. C'est pas... C'est pas une compo qui me plaît. Enfin, J'aime pas jouer contre ça. Bon, ça va quand même le faire, mais. Il a une taverne de plus, hein. Faut pas oublier. Hein. Bon, allez. Là, un 3 serait bien. Là, la 4-3. Porte bannière. En dépine. Au pire, un Uran 1-2. pense c'est un peu weak, ça. Super. En plus. Est-ce que je prendrais pas Clandera Pas si mal. Ah non, Golem c'est pas mal en vrai. Si ça prend la stat, je peux le ennuyer au module plus tard. Je crois que ça me va. 1. Hein ah, il est à 25. Est-ce que ça a vraiment du sens de jouer les Boubous contre un taverne 25. Il a pas triplé, il est juste à 25, il a turbo up. vais avoir une une gemme je pense que je peux quand même en faire une ici ça mange pas de pain histoire quand même d'assurer de toute façon là, je, et, mais je vais garder elle quand même Le prochain tour j'aimerais bien up c'est peut-être de trouver euh, duo dynamique de trouver la, celui qui donne des gemmes en fonction des taunts après je peux commencer à tauter petit à petit des flectos serait pas si mal ouais bon de toute façon ça va partir en vieille compo un hein. compo un peu boubou un peu stat on a un perso horrible, on a une compo horrible, enfin une compo, ouais on a un départ horrible, enfin pas un départ horrible mais... Genre c'est le genre de game où déjà faire top 4 c'est exceptionnel quoi. Donc il faut pas chercher à faire top 1 à toutes les games, ça marche pas. C'est le meilleur moyen de faire 1, 8, 1, 8, 1, 8. Faut, quand on peut faire 1, faire 1. Quand on doit faire 8, faire 4. Donc là, il euh, faut faire 4. Merci Fury Bard, Swan. Surtout que les deux games d'avant on a fait deux fois top 1 donc... Euh, on tentera d'un 4 ici, je pense. Et le perso aussi. Merci Furybard, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. On faire un abonnement à Fokker. Fokker, Fokker. Bon travail. Continuez sur votre lancée. L'ennui module est bien. On joue l'ennui On joue euh, les portes bannières. C'est chaud là, on n'a pas de gemme Merci à toi pour ces, pour ces leçons très intéressantes et efficaces. Ah bah merci, merci de les écouter surtout et de me faire confiance. C'est ça le plus important, c'est faire confiance. Je ne veux pas geler avec l'air patient, même si ça pourrait donner <rire> une gemme. Après, c'est une carte, si je la retrouve dans la taverne, je l'achète, mais je, la geler, ça coûte un peu trop cher quand même. La carte qui donne taunt aux deux serviteurs adjacents manque qui donne tôt, aux deux serviteurs adjacents, il y avait un truc qui faisait ça. Donne taux deux adjacents. C'était quoi Je suis passé de 2k5 à 7k5 en un éclair depuis que je te suis sur YouTube. Ah, C'est gentil merci. Ah oui Argus, Argus. Ah, exact, exact. Oui, ah, Argus. vous voyez, j'avais oublié qu'il y avait Argus dans le jeu. Ah un ben, moment. Ah défenseur d'Argus j'avoue que ça manque Après il y a pas mal de cartes qui tournent quand même Il hein. y a la 3-2, il y a la 2-6 Il y a des choses hein. Heureusement qu'on a des stats hein. Bon on tape hein. Mine de rien on est en évidemment Les autres ils sont 5, ils sont 6, ils sont taverne 7 et 8 Nous on est 4 mais Au moins on reste, on tient, on scale Continuez sur votre lancée. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. Restez là que je Parfait, Et les trois cartes là elles sont exceptionnelles, si je peux avoir un deuxième à gamme à gamme, monsieur. Euh, J'ai pas de chance là. <rire> euh... Bran ça peut générer des pièces. rien Non, ça fait pas grand chose. Sachant que ça je vais le mettre entre les deux. Euh Lui, pardon. Titus ça marche bien avec... Euh... Bran ça génère... Euh... Ça génère de la merde Bran en vrai je crois. En même temps les autres ne servent à rien, je vais quand même prendre Bran. Là, on peut jouer au jeu vidéo, là. <rire> Franchement, elle est magnifique, cette taverne. Ça, ça et ça. Non, mais les trois cartes, les trois couleurs primaires, les quadricolores. Ouais, ça peut faire des gemmes quand même avec la 3-1, avec la, le Mandépine. Après, la question, c'est est-ce qu'on essaye pas d'aller chercher cette taverne 6 pour les Charlaga Ça, C'est tentant, la 6, hein, mais on est... C'est tentant Il hein. fait flipper le, lui hein. oh Si on tape dedans avec nos deux créas on a perdu hein. Attention hein. On peut plus On peut plus aller chercher la 6 Ah là là j'avais prévu d'aller chercher la 6 mais là je peux pas 15 je suis trop bas Dommage dommage à moins que je vous compte le mort ici peut-être que Ah non il n'y a pas de mort. Bah, bon, en plus on est vraiment pas loin du... Non non on va rester, on va s'accrocher. On n'est pas loin du top 4, c'est l'objectif. C'est cool. Pas mal ça. Enfin, on va clairement s'en contenter. C'est pas une mauvaise carte vous oh voulez faire... Voilà, là, là c'est trop dommage Je pense que j'aurais tenté un petit peu le... Mais bon, là, je peux pas à 15, c'est trop, trop, trop tard. Dommage parce que c'était un combat où on était large devant juste pas que sur les premières attaques en vrai, parce qu'à la fin il lui manque une créa. Il suffit que juste nos deux créas fassent une seule value et ça suffit. Là l'autre elle en a fait 0, elle s'est écrasée comme un naze. En plus lui il a value parce qu'il a tapé il est même pas mort. Bref. Bref, bref, bref. Ça ça prend, ça ça prend, ça ça peut prendre, ça ça peut prendre. Pas si mal ce golem finalement, vous voyez. On s'est vachement projeté avec le golem, mais finalement, ce qu'on avait annoncé, ça, ça s'est passé. Et en général, quand on tempo, quand on a des compos tempo comme ça, c'est très important de se projeter. Parce qu'en vrai, on peut dire, bah, c'est de la tempo, donc on se projette pas trop, mais en fait, vu qu'on tempo, on tient plus longtemps, et donc souvent, on arrive à ce qu'on veut faire. Enfin, à part si on se dit, euh, j'ai golem, je vais choper Casseur Omega. Mais, mais des choses comme golem en Nuyo, vous voyez, il n'y a que deux tavernes de différence, c'est tempo, donc souvent, on arrive à fusionner. Merci Fury Bard Swan. Merci pour le Prime, merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse. Je devrais passer contre lui. Ok ça tient, ça tient. Et n'empêche on a vu zéro déflecto, c'est rigolo. Ah me pas le prendre maintenant lui. Honnêtement c'est pas évident d'arriver à... à trouver. Alors, ça c'est pas mal quand même. Non, ça c'est des vraies cartes. avec Bran, hein. ça marche super bien. Il y a ça derrière, accessoirement. On tente les petits non Est-ce que contre nous il va mettre des Leroy Je pense qu'on peut essayer de value avec un truc comme ça. Mettre un gros comme ça. Est-ce qu'on prend un autre comme ça ou on prend tout de suite le... Il est peut-être un peu lent lui. Là il me donne 2 gemmes, c'est plus 4 plus 4. Je pense que je vais le laisser tomber, je suis un peu trop en avant. Je vais juste faire ça. donne lui. Euh, attendez, on va le mettre comme ça. Ou là-dessus. Ouais, je vais pas prendre la forgeronne en vrai. Il ouais, faut que ça tienne. Il hein. y a de la stat. Hein. Franchement, on monte de la stat, on tient. Salut Fiche, salut Donza. T'as désactivé les probas win-lose des combats. Tu trouves ça inutile pour un joueur moins expérimenté que toi Tu conseilles pas de les laisser pour se rendre compte un peu de l'avance ou du retard que l'on a par rapport à nos adversaires euh, Ouais, ça peut être pas mal pour les finales principalement. En finale, quand t'es euh, derrière, faut, tu sais que tu dois prendre beaucoup de risques. Quand t'es devant, peut-être un peu moins de risques. Mais je trouve que ça fait quand même plus rager. Pourtant, moi, je suis pas un rageur, tu vois. Parce que tu, tu me connais un peu, peut-être. Mais je rage assez peu sur les jeux. Et je trouve que c'est quand même assez énervant. De voir un 20% qui se transforme en 80, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, je préfère l'enlever. Ça n'impacte ça pas du tout mon gameplay. Plus fort, mais il donnera tout. C'est intéressant, là. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ça, c'est pas mal contre Méca. Pour euh, tuer un mécaro par exemple, je pense qu'on va le mettre là-dessus. Et après, euh, tout là-dessus. D'ailleurs, on peut même faire comme ça. Ouais, je... c'est pas mal pour tuer un mécaro. Un mécaro avec l'ennui haut, ça peut être chiant. Après, parfois, le tracker il dit des conneries et toi tu, tu regardes, tu te vois à 90% et en fait tu perds et tu sais pas si c'est le tracker ou si c'est juste le gars qui a des enfin Voilà, j'ai pas l'impression. Je pense que si je suis en tournoi, je le mets. Parce qu'en tournoi, euh, bah, t'es tellement focus que t'as. a pas de rage quoi. Enfin, tu t'en fous de perdre un 0%, tu seras quand même concentré sur ton truc. Mais c'est vrai qu'en ladder, quand tu fais des sessions longues, de... moi je fais des sessions faciles de 7, 8, 9 heures, parfois 10 heures, franchement ça peut vite te, te saouler quoi. Je sais pas, et je trouve pas que ça, que ça ait un impact négatif, enfin que ça, ça pose problème quoi. Ça passe, hein. franchement, on tient. Hein. Le top 4, on va, on va l'avoir ce top 4. Hein. Ouais, c'est pas fini. et hein. on va l'avoir, hein. c'est trop tard pour ça. Par contre, l'up me choque pas pour aller chercher un petit Leroy, peut-être. Ça, c'est rigolo hein, en vrai. c'est un peu tard, mais. Je pense, hein. Ça, c'est le joueur de poker qui parle, c'est la gestion du tilt. Ouais, non, mais clairement. Ouais, ouais, parce que même si tu gères bien, tu as un bon mental et tu gères bien le tilt, ça a quand même toujours un peu de... Ça a un impact quand même hein, de voir un pourcentage qui ne marche pas, tu dis « Ah, zut et... !» Là, vous voyez, je dis pas « Zut !» Parfois, je perds, je me dis « Je pense que je suis devant !» Mais en vrai, au fond... Mais parfois, je ne sais pas. Donc en fait, ça a moins d'impact que si je vois vraiment que j'étais devant, quoi. ça donne quand même une belle orientation de est-ce que mon board est fort, est-ce que je l'ai amélioré, etc. Euh, pas forcément, parce que ça, parfois, la statistique, elle va dépendre de l'adversaire aussi. Toi, tu peux l'améliorer, mais l'adversaire, il a juste vraiment amélioré pour tôt, pour, contre toi, et en fait, euh, ta probabilité, elle baisse. Et après, tu réfléchis plus en termes de range. En fait, tous les adversaires, en fonction de leur, de leur, de leur up, en fonction de leur compo, en fonction de ce qu'ils essayent de créer, des compos tempo, des compos construction pure, bah en fait... Les pourcentages peuvent être vraiment n'importe quoi Tu peux jouer 100% Deux fois d'affilée Et derrière jouer 0% Est-ce que ton board il est faible Enfin tu vois t'en tires quoi comme leçon de ça Tu vois c'est pas évident Donc euh... Ça aide pas tant que ça Je pense que ça aide vraiment sur la finale Parce que sur la finale euh, tu peux vraiment voir en fonction Surtout quand il y a beaucoup de drip up Beaucoup de choses comme ça Parfois c'est un peu, un peu compliqué à bien comprendre mais... Ah gg On meurt hein. Dommage le Leroy qui tape mon, mon big boss. Et là derrière il y a trop. Ah dommage on n'arrivera pas à faire ce top 5. Ah si top 4 vamos. Les top 4 ça passe. C'était chaud on a bien tempo. À hein. ah, moins 2 mais. Voilà ça c'est des games intéressantes. Ça c'est pas des games qui sont impressionnantes. Parce que c'est pas un top 1, top 2. C'est juste un top 4. Mais c'est des games où vraiment on va la chercher. On essaye de tenir. Là mon adversaire il avait vraiment une compo incroyable. Donc là j'étais derrière. J'étais à 0%. Et je pense que j'avais sûrement pas 0% de chance de mourir. Enfin pas 100%. Je pense que je devais être à 70%, euh, 70 de chance de mourir. Quelque chose comme ça. Parce que si t'as pas mon machin je pense que derrière on est bien. Mais, euh, mais finalement voilà. Le mauvais perso. La quête pas très bonne. Pas une quête de construction. Une quête de tempo. Et on n'a qu'une seule quête. Hein, finalement l'autre était injouable. Et donc, euh, en plus, on commence la game, on, on démarre à 30 au lieu d'être à 40 ou 45 comme certains persos. Donc voilà, derrière, on a tempo, on a tenu, on a tenu. Et finalement, on ne perd pas de points. Et en fait, quand on doit concrétiser et gagner des points, on en gagne. Et quand on ne doit pas en perdre, il bah, faut pas en perdre. Donc euh, voilà, fois, bon, c'est pas évident hein, toujours. Hein, ça, c'est vraiment de la théorie et la pratique, c'est pas toujours la, que de la théorie, heureusement. Mais là, c'est une game que moi, je considère autant réussie que les deux top 1 précédents, par exemple.